Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Venu de la touride et ancienne jungle, c'est le plus gentil de tous les animaux. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Tout nous allons, les gens sont sidérés De se trouver nez à née avec un grand dino Depuis la nuit des temps, jusque sous les projecteurs Il met dans notre vie un peu plus de bonheur Denver, le dernier dinosaure C'est mon ami et bien plus encore Denver, le dernier dinosaure Vient d'un monde jamais vu